Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freakout Québec, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, on est en la fin de l'année, il y a de la neige dehors, donc la saison de mountain bike est pas mal terminée. Écoute, c'est correct, on a passé une super belle saison. Un gros merci à tout le monde qui a écouté, merci à mes commanditaires, Boréal et Québec Vélos de Montagne. Ça fait qu'aujourd'hui, un petit vidéo tranquille dans l'atelier. Je vais faire un petit review du Evil Insurgent. Donc, euh, pour ceux qui savaient, euh, je suis commandité par euh, Bessic Records Division Boréal à Beaupré. Donc, euh, depuis l'automne passé, euh, Boreal m'a fourni un magnifique Evil Insurgent, un bike que j'ai adoré. Euh, j'ai fait un petit review euh, rapide, peut-être une semaine, dix jours après, après que j'avais reçu le bike. Je vous donne une petite, une petite idée de mes premières impressions. Donc, euh, je vais vous faire un review euh, en détail euh, du bike pour ceux qui s'intéressent. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé un petit peu comment que ça allait. Puis, euh, c'est ça. Je voudrais aussi remercier le commanditaire du vidéo euh, Bike Stand, mon beau petit bike stand ici qui m'a été euh, fourni. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus euh, à la fin du vidéo. Donc, un gros merci, euh, commanditaire du vidéo. Alors, le Evil Insurgent, donc pour ceux qui ne connaissent pas Evil, c'est une petite marque quand même assez underground. Ils font des braques en carbone depuis maintenant plusieurs années. La plateforme de pédalage des Evil, c'est la plateforme Delta qu'on appelle, qui veut dire... Dave Extra Legitimate Special Apparatus, euh, c'est un nom très okay. pour dire que c'est une plateforme qui a été construite par Dave Wiggle, qui est probablement un des plus grands cracks de l'industrie au niveau des plateformes de pédalage. Il a fait euh, certains des systèmes que les gens adorent, euh, entre autres sur les EVOL, sur les pivots. Il fait des plateformes de pédalage qui sont ultra progressives, euh, qui sont super le fun, qui vont offrir beaucoup de support. Donc le gars sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Donc euh, Dave, c'est ça, désigner a le, la plateforme Delta. Euh, débat qui va. Donc comme on peut voir, on a plusieurs points de pivot ici. À la base, les vols sont des bikes avec seulement un point de pivot dans le milieu. Euh, versus des, souvent des four bar cage qui vont avoir quatre points de pivot. Donc seulement un point de pivot ici, mais avec le système d'osselet, avec le, le petit swing arm ici, euh, il va avoir un, un mouvement du, de la plateforme qui fait que ça va être très, très, très progressive Donc, euh, l'Evil Insurgent, très rapidement, c'est un bike qui a 170 de travel en avant, 168 mm et demi de travel. Euh, pour le modèle molette, donc 29 en avant, 27 en arrière, il y a aussi une version euh, 27.5 seulement, donc au lieu d'avoir 170 de travel en avant, on va avoir 180, mais évidemment la roue 29 va être remplacée par une roue 27.5. Euh, souvent, ça va être un bike qui va être utilisé pour faire euh, des grosses journées de parc. Quelqu'un qui va avoir euh, une grosse machine pour aller jumper, faire du A-lines, whatever. Euh, la version 27.5 est super intéressante. De mon côté, euh, j'ai roulé la version molette. Donc, l'idée derrière le molette, c'est pas compliqué, c'est qu'on va. Euh, remplacer la roue 29 à l'arrière par une roue 27. Donc l'avantage de la roue 27, c'est que ça va tourner beaucoup plus ceux qui ont roulé des, des vélos 27.5 dans le passé. Vous allez voir, c'est des bikes qui vont être très, très, très maniables, qui vont avoir des changements de direction très rapides, très bonne capacité à faire du, du cornering, donc à, à tourner dans les berms. Donc c'est la grosse avantage du molette. Honnêtement, euh, au début, j'étais pas certain avant de, le, de recevoir, j'avais peur de ne pas aimer ça. Euh, mon inquiétude venait du fait que euh, les, les bikes 27.5 en général sont beaucoup plus lents que les 29. Les 29 sont très très très rapides de par la grosseur des roues, de par leur capacité à, à manger les obstacles. Donc j'avais peur d'être plus lent euh, en molette versus mon Reckoning qui était complètement à 29, euh, ce qui est totalement faux. La première semaine que j'ai eu le bike, juste le temps, la première heure de m'habituer, j'étais plus rapide à, à peu près à toutes les places. Dans tous mes temps sur Strava, j'étais plus rapide en molette. Euh, à ma grande surprise, premièrement, c'est sûr, la géométrie euh, du Insurgent euh, V3 a été beaucoup améliorée versus les Evil dans le passé. Euh, mais autant le 29 va... Euh, tenir sa vitesse beaucoup plus va avoir une, une vitesse de, de croisière plus élevée dans, dans les lignes droites en vrai on va rarement être à pleine vitesse en ligne droite partout ce que j'essaie de vous dire c'est que le, le molette, la grosse avantage, ça va être que lorsqu'on va avoir euh, des zones d'accélération, lorsqu'on va avoir des petites zones de compression, on va pomper le vélo dans ces zones-là, on va accélérer beaucoup plus rapidement de par le fait que plus notre roue arrière est plus petite, plus ça va accélérer rapidement. Donc, oui, ton 29 est plus lent accéléré, il va être plus lent décéléré aussi, mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on a besoin d'autant de vitesse. Quand on fait de la planche à laver, quand on fait des, des petites zones de compression, whatever, on n'est pas à pleine vitesse. Donc, ce n'est peut-être pas là que le 29 va, va shiner euh, en général. Donc, quand on est en forêt, des petits virages serrés, des petites zones de compression, beaucoup de, de zones très maganées, c'est vraiment là que le, le 27 va prendre tout son sens. Donc, il y a certains endroits où je trouvais que j'étais euh, plus lent. exemple, quand on finit au Mont-Saint-Anne, la Grisante, la Vietnam, on est en ligne droite. Je de me coucher sur le vélo. Je le sens que je, je suis plus lent de par la roue 27 à l'arrière. Euh, mais en général, je suis beaucoup beaucoup plus rapide euh, en molette. À peu près 90% des, des trails que je fais. Fait que Ça a été ma première grosse surprise de, de rouler en molette. Euh, un gros avantage aussi, euh, ça va être lorsqu'on va sauter. Euh, quelque chose que j'aimais pas du 29 c'était les vélos fil euh, vraiment long et puis j'avais l'impression de décoller la roue en avant décoller la roue en arrière puis j'étais déjà en train d'atterrir la roue d en avant fait que c'était beaucoup moins le fun à, à sauter euh, là où le, le 27 va être bon pour les sauts c'est que euh, plus ta roue est petite c'est la force centrifuge euh, je crois dans les airs donc quand tu roules, tu sautes, tu vas avoir ta roue qui va tourner euh, plus ta roue est petite, plus la rotation va être rapide, si je l'explique correctement. Je ne suis pas un ingénieur. Euh, donc, ça va être beaucoup plus facile de whipper son bike dans les airs, de coucher le vélo, bouger le vélo dans les airs. Donc, beaucoup plus facile versus la roue 29 qui va, qui va tourner différemment. Hey, J'aurais dû checker un petit peu mes datas avant de, de vous parler de tout ça. Donc beaucoup plus le fun euh, à jumper j'avais énormément de fun à faire euh, du bike park des sauts whatever super tripant molette ça fait que c'est pas compliqué j'ai été euh, charmé par le molette donc euh, quelqu'un qui aime euh, ski brasse quelqu'un qui aime sauter quelqu'un qui aime être playful sur son bike euh, le molette est une super super bonne option euh, versus un, un gros 29 donc j'ai adoré mon expérience au niveau des points plus négatifs du, euh, du molette Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, au niveau de la vitesse, comme je vous disais, Donc les, les lignes droites, exemple, si on finit, je ne sais pas, le Mont-Saint-Anne, on est sur le, le chemin Jean-Larose, puis on se dirige vers le stationnement en ligne droite, c'est certain que ton moelle va être un petit peu plus lente de par la, la grosseur de la roue arrière. Euh, sinon, lorsqu'on monte, souvent on va monter, je sais pas, sentier du moulin, puis tu as, as des petites cuvettes, des petites zone que tu vas rentrer dans un trou, euh, tu as un petit peu plus l'impression de rentrer dans, les, euh, dans, dans si vous voulez, le dénivelé du terrain euh, de par le fait que la petite 27 est plus petite que, que la 29 à l'arrière. Donc, c'est pas quelque chose de, de très étonnant, mais là où en 29, je, je je faisais les montées, exemple la ravage, peu importe, et puis tu as un trou, tu continues, tu le sens à peu près pas. En 27,5, j'ai beaucoup plus l'impression de rentrer dans ces obstacles-là, un peu comme les 27, un petit peu comme j'avais un, un Whitey Capra dans le temps. C'est un petit peu le feeling que j'avais. Un petit peu tannant, pas une grosse affaire. Euh, c'est sûr qu'au niveau euh, du confort, c'est pas pareil. Ta roue euh, 29 à l'arrière va avoir un beaucoup plus de confort de par le fait que ta roue est plus grosse donc tu as plus de surface qui touche au sol versus la 27 euh, ça va beaucoup paraître dans les longues sorties donc je sais pas j'irai faire les nelson avec mon, mon molette c'est certain que ta roue 27 5, sur le long terme va être moins confortable qu'une 29 ça c'est indéniable mais tu sais moi ça a quand même été mon trail bike quand même de, de l'année en j'ai fait des sorties de 18 20 22 25 27 km et puis ça va bien pareil. C'est sûr, ce n'est pas idéal. C'est pas un petit trail bike en 140 mm, 29-29. C'est sûr, ça ne sera pas aussi confortable que ça, c'est certain. Euh, tout de même, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup, mais c'est certain qu'à vélo égal, un molette va être moins confortable sur les, les longues sorties ou les sorties de 3-4 heures, euh, moins confortable qu'un 29. Donc, c'est à considérer. Euh, mais sinon, quelqu'un qui, qui aime un 29, quelqu'un qui va faire un 0 assez agressif, puis qui voudrait essayer quelque chose qui va être super playful, qui va être très maniable, surtout dans des pistes comme je sais pas la magneto que je suis en train de faire un editing présentement, tu as beaucoup de changements de vitesse rapidement, beaucoup d'endroits que tu dois tourner des, des obstacles, des arbres, peu importe. Le, le molette va être très efficace et puis évidemment tu gardes ta, ta capacité de, de passer les obstacles de la 29 en 9 ans. donc j'ai adoré mon expérience en molette euh, le point positif le plus important, à mon avis ça va être pour sauter. C'est carrément ça le, le gros avantage. Euh, aller faire la Godzilla, être capable de whipper son bike, être capable de faire des tabletops, c'est le plus gros avantage. Donc, quelqu'un qui va aller faire du Highland, quelqu'un qui va aller faire un peu de bike park, puis qui ne trippe pas sur un 29 parce que c'est plus gros, c'est plus vache, c'est moins facile à, à bouger dans les heures, le 29 est un... le molette, pardon, est un, une option super intéressante. J'ai adoré. Pour ce qui est du bike en tant que tel, donc, euh, la plateforme Delta de EVOL ici fonctionne avec un petit système d'osselet. Donc, le bike de base va venir en mode low et il va avoir aussi un mode ex-low. Donc, juste en dévissant les petites vis qu'on a ici, on peut tourner les osselets. Qu'est-ce que ça va faire de mettre le bike en mode ex-low Ça va slacker la géométrie de 0.6 degrés vers l'arrière. Euh, ça semble pas être grand-chose, mais ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Donc, on va avoir un petit peu plus d'angle de fourche. Là. Fourche, euh, c'est certain que l'angle de sel va être un peu plus slack vers l'arrière. Donc, on ne se le cachera pas. Ça monte moins bien, c'est certain. Euh, mais ça va aussi rabaisser euh, le bottom bracket. Donc, les va euh, les pédales passent assez proche du sol. C'est à faire attention. Vous devez tout le temps l'entendre dans les vidéos. Où je clip mes pédales partout. Donc, en ex -low, les pédales passent plus proches, mais vont rabaisser le bottom bracket, vont rabaisser le centre de gravité. Euh, je roulé à peu près la moitié de l'année en l'eau et j'ai euh, switché en milieu d'année au Exlo et puis c'est fou de, de prendre des berms et d'écraser le virage d'un berm et essayer de faire partir le derrière c'est impossible tu as, t as la, le pneu vissé au sol tu as les pédales vissées au sol puis en, est, en étant un petit peu plus slack vers l'arrière on peut rouler beaucoup sur les talons rouler sur, euh, sur l'arrière du vélo et puis on a une position un petit peu plus agressive le vélo va coller d'un virage c'est fou, c'est vraiment trippant euh, ça va beaucoup avoir davantage dans les pistes qui vont être euh, plus à pic euh, justement en fin d'année je suis revenu au mode low j'allais faire la magneto, puis là je voyais que j'étais un petit peu plus par en avant donc euh, l'angle de, de fourche un petit peu plus steep, là je voyais une différence euh, mais sinon le, le mode low qui est le mode de base euh, je trouve qu'il est mieux pour euh, jumper, c'est-à-dire qu'en remontant un petit peu le bottom bracket, on dirait qu'on a vraiment les, les pieds, on a le bottom bracket à la hauteur parfaite pour sauter, Puis ça, ça donne vraiment le, le feel euh, evil qui est très, très, très unique. Ça fait que les, euh, les deux différents modes ont euh, chacun leurs avantages. Euh, C'est sûr, mettons moi qui pédale un petit peu plus le mode low, et plus approprié, c'est certain, parce que la, la géométrie va être un petit peu plus par en avant, surtout au niveau de l'angle de sel. Au niveau de la géométrie, lorsque vont ont on l'Insurgent, ils ne sont pas allés, euh, disons, aux extrêmes de qu ce que certaines compagnies vont faire. Euh, souvent, dans les dernières années, euh, beaucoup de compagnies ont tenté de pousser les limites de qu ce qu'on peut faire avec une géométrie de enduro, c'est-à-dire, premièrement, de... Euh, redresser l'angle de sel énormément. Donc là on avait des 74 d'angle de sel on va avoir du 77 du 78 qui va être beaucoup plus steep, donc meilleure capacité à monter. Au niveau du head angle, beaucoup de compagnies vont avoir slacké énormément à 63, 62 degrés et demi, donc des bagues très très slack, mais plus on va slacker son angle de fourche, plus on va avoir le feeling d'avoir un, un chopper. Donc certains bikes comme euh, je sais pas, euh, un ami roule un Nicolai ou le Kona Process X, des trucs comme ça, le New Proof. Euh euh, excusez, j'ai le no proof en c'est pas ça, c'est le transition, ça va être le Spire, donc super bon bike pour faire du, du, gros, euh, du gros steep, du gros technique, mais dès qu'on arrive plus dans les trails, plus dans le, le bike, il n'est pas facile à manœuvrer, donc euh, c'est ça, ils vont, sont pas allés trop trop loin, ils ont fait une géométrie qui est très balancée, euh, donc ça j'ai ai aimé ça, euh, de base, le Insurgent vient avec un super deluxe Ultimate, donc euh, version coil, le Super Deluxe vient avec un mode monté, un mode barré. Euh, de mon côté, je vais être bien honnête, j'ai pas aimé le valving de ces deux modes-là. Euh, deux raisons. Euh, C'est que premièrement le, le mode ouvert. La progressivité et lanti de la suspension est tellement bien faite et tellement bien designée que tu n'en as pas de besoin du mode monté, tu n'en as pas besoin du mode barré. C'est très, très rare que je vais avoir le désir de me baisser, d'aller chercher le... Le mode montée euh, pour, pour une montée, peut-être à part si je vais monter, je ne sais pas, un chemin d'asphalte, peu importe, euh, un fire road, qui, qui, tu sais, je, je vais, mettons, monter vers les Nelson. Bon, je n'ai pas besoin de suspension, je suis sur un chemin droit, puis tout, peut-être que je vais utiliser le mode barré. Au niveau des pièces, euh, c'est sûr Evil sont des vélos qui sont pas donnés, les cordes sont assez dispendieux. Au niveau des builds, ils ont, euh, selon moi, mis l'argent euh, vraiment où est-ce qu'il fallait la mettre. Donc, Evil, qu'est-ce qu'ils ont fait le modèle de base, il vient avec une ZEB Ultimate à l'avant, un RockShox Super Deluxe Coil à l'arrière. Même chose, l'Ultimate. Donc, c'est les autres qui vont avoir le meilleur ajustement de Damper. Le ZEB à l'avant vient avec le Low Speed Compression, le High Speed Compression et évidemment le rebond, le, justement par les tokens. Ça fait que même sur les modèles de base, on a les meilleures suspensions que, que RockShox vont offrir. Donc, de base, d'avoir les deux suspensions Ultimate très appréciées. Euh, un autre gros point positif du, euh, du Insurgent, toutes les euh, EVIL viennent spéquer avec des roues Industry 9, donc euh, certaines des très très bonnes roues euh, sur le marché, donc avec les hub Hydra, le fameux hub Hydra en arrière qui a 652 points d'engagement, euh, qui a un engagement quasi instantané, euh, qui fait un son hyper strident, hyper aigu, hyper agressif. Perso, j'adore ça. Euh, lorsque tu es dans un trail, puis il y a des gens qui sont en train de jaser de leur muffin du matin et qui sont en train de jaser de leur vie, blablabla. Bla, bla, et et t'arrives avec le hub les gens se virent, <rire> puis ils se tassent, ils te laissent arriver. Euh, c'est fou, ça fait du ménage d'un trail pour vrai, j'adore ça. Euh, au niveau des rimes, c'est les euh, N0 S. Euh, bon petit rime en alu, perso, j'ai pas eu de problème avec. Euh, pas une fois dans l'année, j'ai eu besoin de défausser ma roue, redresser ma roue qui aurait été ovale. J'ai pas touché, pas en tout. Euh, souvent, d'une année, je vais défausser mes roues deux, trois, quatre fois peut-être. Euh, aucun problème avec les, euh, les enduro. Euh, c'est sûr, je suis pas plus plume, c'est certain. Fait que moi, euh, je suis pas la personne qui va le maganer le, le plus possible les roues. Mais même pour des roues qui doivent être des 28 rayons, aucun problème. Et euh, au niveau des modèles euh, qui sont plus hauts dans la gamme, là, on va tomber sur des 32 rayons, sur des rimes euh, en carbone. Mais euh, aucun problème pour les roues, je les ai adorés. Euh, un autre point hyper positif de ce bike-là, le Dropper Post Bike yoke est tout simplement euh, phénoménal. Euh, tu vois, les gens m'ont demandé, bon, c'est quoi le meilleur dropper sur le marché? Euh, la réponse va tout le temps être le one-up. C'est-tu le meilleur? À mon avis, non. C'est le meilleur rapport qualité-prix, ça je suis d'accord. Très, très bon dropper, le, le One-Up. Euh, mais le, le feeling n'est pas parfait à mon avis. C'est sûr, c'est le fun de pouvoir faire le, le service soi-même. Mais le yoke, à mon avis, c'est le meilleur dropper que j'ai essayé sur le marché à ce jour. Euh, J'avais adoré le Fox Transfer, mais qui est très, très, très dispendieux. Il faut l'envoyer à Fox pour faire le, le, le service. Sinon, le build est assez basique. Euh, le modèle que j'ai, c'est le modèle GX, donc euh, drivetrain au complet. En GX, euh, pédalier H5 cassette, dérailleur shifter, euh, meilleur rapport qualité-prix chez SRAM, à mon avis. Euh, de mon côté, j'ai changé dérailleur shifter pour du EXO1, euh, dérailleur plus, euh, plus rigide. Le, le GX, euh, il je ne sais pas qu'il est faible, mais euh, il va plier beaucoup plus facilement. Si on accroche le dérailleur, par exemple en downhill, euh, j'ai plié euh, au moins deux GX à date. Le x 1 résiste, euh, résiste beaucoup plus aux impacts et le shifter beaucoup plus crisp euh, versus le, le GX. La cassette, j'ai gardé euh, pédalier. Je me fous totalement du pédalier, c'est bien correct. Euh, la chaîne, j'ai updaté pour du x 1 euh, je roule les chaînes xx1 exclusivement euh, pour la durée de vie principalement pour la couleur deuxièmement malgré que la cuivre ne sort pas très beau mais bon c'est juste mon avis euh, donc chaîne xx1 on peut euh, facilement doubler le nombre de kilomètres qu'on fait pour, euh, pour une même chaîne donc euh, c'est ça de mon côté un euh, des oh, points négatifs de ce build là à mon avis euh, les freins SRAM G2 RS euh, c'est des freins qui sont pas assez puissants pour ce genre de bike là à mon humble avis, puis, tu sais, je paye 145 litres avec mon Gear, là. je veux dire, vous n'avez pas, pas besoin de voir, j'en paye pèse pas 200, puis je trouve que c'est pas assez puissant. Euh, c'est certain que ça vient de quelqu'un qui roule à peu près exclusivement des freins Hope depuis 4 ans, qui sont des freins hyper progressifs, pas les plus puissants sur le marché, mais qui offrent un, un, une puissance assez décente. Euh, les G2, qui sont l'évolution des Guides, sont pas des mauvais freins, euh, mais à mon avis, qui ne sont pas assez puissants euh, pour ce bike-là, euh, pour l'utilisation qu'on en fait en montagne. Euh, la raison pourquoi Evil ont specté ces freins-là euh, sur ces bikes-là, c'est qu'on était en temps de pandémie, et puis c'est une question de disponibilité. C'est aussi simple. Euh, Evil euh, refaisait leur gamme totalement. Il y avait besoin de matériel puis tout. Et puis, euh, il y avait accès à des, euh, des freins euh, SRAM G2 RS, et c'est ça qu'ils ont décidé de mettre sur la totalité de leur modèle d'entrée de gamme. Euh, ça a été une manière de garder le prix du bike un petit peu plus bas euh, sinon parce que quand on monte en, en gamme, je crois la gamme en haut qui doit être le modèle x 1 ça doit venir avec des cours d'RSC de qui sont à mon avis les seuls freins SRAM euh, qui sont legit sur le marché qu'est-ce qu'on peut faire avec les SRAM G2 pour augmenter la puissance? Euh, deux choses premièrement, euh, j'ai un ami qui roulait lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les plaquettes organiques et puis il a mis des plaquettes métalliques Très bonne manière de rajouter de la puissance dans ses freins. Euh, sinon, les, euh, les bikes viennent souvent avec les rotors de base euh, SRAM, euh, même qui doivent être 180 à l'arrière au meilleur de ma connaissances, 200 en avant je crois. Euh, ce que je vous suggère, vous pouvez changer les rotors pour les nouveaux rotors SRAM HS2 qui sont plus épais et qui ont une meilleure dissipation de chaleur. Euh, j avais, je les avais essayé en début d'année euh, c'est fou le nombre de puissance de plus qu'on peut avoir pour le même système de frein les mêmes plaquettes juste en upgradant euh, les rotors pour les, les nouveaux rotors SRAM qui de base ne viennent pas sur les, les vélos pas beaucoup de vélos donc euh, c'est deux manières d'augmenter la puissance de, de ces SRAM G2 si vous voulez avoir de quoi un petit peu plus puissant de mon côté j'ai juste mis mes freins roubles que j'adore euh, dessus euh, au niveau du comportement du bike, écoutez, je n'ai pas parlé un petit peu en début de vidéo. C'est sûr, c'est un bike qui va être très playful. Euh, ça ne sera pas les bikes les plus rapides. Euh, les géométries vol sont faites pour être hyper amusantes. Donc, on va avoir un chainstay très très court à euh, 430 mm. Donc, pas le bike le plus rapide pas le bike le plus stable mais c'est pas ça l'idée du bike c'est de faire des bikes qui sont le fun euh, ils font certains des bikes les plus tripants sur le marché j'ai acheté un petit calling à ma blonde cet automne puis même si c'est un son qui est trop petit pour moi je suis embarqué là dessus je suis bien amusant à gars, mon du frère je m'en trouve un jour donc euh, c'est des bikes qui sont vraiment trippants j'ai adoré le molette j'ai adoré l'insurgent euh, j'ai plus de 1000 km demi dessus 1200 je crois euh, de mon côté c'est rendu mon nouveau standard de qu'est-ce qu'un bike devrait être euh, je crois que je vais avoir de la misère à trouver un bike que je vais apprécier autant que ça probablement que tout le monde dit ça je suis pas au courant euh, mais c'est vraiment mon nouveau standard en termes de, de plaisir euh, en termes de capacité c'est un bike qui est très très très capable j'ai pas mal fait le tour de qu'est ce que je voulais dire euh, sur ce bike là donc euh, je vous annonce que je vais avoir une deuxième année avec Bicycle Record Division Boréal. Donc, je vais encore être une fois l'ambassadeur de Boreal pour l'an prochain. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle année? Ça veut dire que je vais avoir un nouveau bike. Euh, je vais aller filmer très rapidement à la shop une petite vidéo. Je vais vous montrer un petit peu quest ce que je considère comme bac pour la saison 2023. Euh, de mon côté, je n'ai pas encore décidé si je garde cela, si je le vends si je vais m'en chercher un plus petit un plus gros, un... on est en train de, de décider ça euh, mais c'est certain que je vais être encore ambassadeur pour euh, Bicic Records Division Boréal pour la saison 2023 donc un immense merci à la shop de, de supporter Freeride Québec, c'est très apprécié euh, ils m'ont fourni un bike que j'ai trippé comme un gamin dessus puis je vais même organiser un petit concours là-dessus pour vous autres je vais avoir un beau petit prix à, à vous faire tirer je vais aller filmer ça dans, dans quelques jours chez Boréal donc euh, c'est ça euh, dernière chose du vidéo, je vais remercier euh, Bike Stand qui m'ont fourni ce magnifique euh, stand-là ici. Je peux vous montrer en détail. Donc, ça ici, un beau petit euh, stand pour vélo de montagne fait par euh, Bike Stand qui se replie, super pratique. Donc, euh, si vous avez une shop, vous voulez mettre des démonstrateurs très pratiques. Si vous voulez faire un petit peu de mécanique à l'extérieur, pouvoir euh, tourner la, la transmission, pouvoir chaîner, nettoyer, très très très pratique. Donc, le vélo tient euh, comme ça ici. Droite, très pratique. Donc, un immense merci à Bike Stand pour avoir commenté ce vidéo. C'est ça, je vous mettre peut-être le lien vers la compagnie des fois si ça vous intéresse. C'est pas très cher, super pratique des fois pour mettre à la maison. Donc, on se retourne, c'est ici, on voit le visage. Alors, un immense merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Donc, je vais continuer de vous présenter du contenu de l'été passé. Donc, un immense merci. Très bonne saison de Fat Bike pour ceux qui en font. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys.